Moi, j'ai plus des souvenirs de euh, plus sur ouais, euh, des scènes de colère. Là, si je disais, si je enfin, si je pense à l'image de toi, peut-être à ces moments-là, j'aurais peut-être une impression de quelqu'un de désabusé face à une situation ou de je ne sais pas quel mot utiliser, pas bah, désemparé, ouais, un peu désemparé, désabusé par la situation. Après, ce que je vois surtout aujourd'hui, c'est euh, oui, bah, la complicité que vous avez. Euh, et puis même Timmy, dans ses rapports aussi qu'il a avec les autres, avec les autres enfants, ça se voit toute cette communication que vous mettez en place et que même lui, comment il s'en sert dans sa vie de tous les jours d'une manière euh, hyper intelligente, je trouve, euh, avec les petits. J'ai vu une évolution très marquante. Timothée, je ne l'ai pas vu, euh, pas vu euh, si souvent que ça, mais les fois où je le voyais, je l'ai vu avec toi, avec sa mère, euh, dans des contextes différents. Et j'ai vu ce, ouais, ce, ce, ce petit râle poussé comme on dit en créole, enfin voilà, et, et cette relation conflictuelle que vous aviez euh, entre vous. Et honnêtement, quand je vous vois maintenant, franchement, ça fait du bien. Et vraiment, ça fait du bien. Il y, y, y a une complicité qui, qui, qui est beaucoup plus présente qu'à l'époque. Oui, c'était conflictuel quand même, assez souvent, quoi. Alors que là, c'est euh, fluide. Puis ça me fait plaisir. Puis de voir qu'il a le sourire aux lèvres, et puis qu'il te regarde et que vous partagez des choses, enfin franchement, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur. Il y, a, il y a un dialogue, il y a des choses qui sont mises en place, il y a, il y a des, des, des limites qui, qui ont été discutées en amont euh, et qui sont respectées. Et ça, c'est magique. J'avais très peu d'interactions, en fait, avec lui, quoi. Enfin, à peine un bonjour euh, ou un coucou, on se regardait, on je lui, je lui adressais quelques mots, mais euh, j'avais une réponse euh, fuyante du genre euh... voilà. <rire> mais, mais maintenant voilà, enfin on peut on peut discuter. Du coup Timmy aujourd'hui, je vois que c'est quelqu'un avec qui l'échange il est facile, qui est euh, curieux, enfin. Je trouve hyper autonome en fait. Autonome, curieux, il peut faire autant sa vie que s'intéresser à des choses, de répondre à des questions, enfin, ouvert à la discussion, à la curiosité. Je suppose que forcément les outils de la bienveillance et de la communication non-violente, ça a dû vous servir à tous les deux, mais que ça se voit déjà à son âge, que c'est des choses que lui-même il met en pratique, Je pense, enfin du peu que j'ai vu en tout cas, moi j'ai trouvé que dans ses interventions avec les, les enfants les plus jeunes, bah, qu'il le met en place en application et que c'est cool moi, ce que je vois, euh, c'est les bénéfices d'une méthode euh, différente. Tu as découvert, grâce à, tes, enfin, grâce à tes formations et grâce justement à, à, à ce système-là, un autre moyen de discussion par rapport à ton enfant. Il y a beaucoup de choses qui m'ont apporté des, des éléments supplémentaires pour l'éducation de mon fils, des solutions pour que les choses avancent, pour que l'amour avance entre, entre les parents et les enfants dans l'accompagnement, de gérer les émotions de son enfant et de faire en sorte qu'on soit dans vraiment un rapport gagnant-gagnant. Moi, c'est ça qui m'importe le plus et c'est ça que je retiens aussi de ta conférence, mais qui me parle. Je suis déjà une adepte, moi, quelque part. C'est aussi de se mettre sur un pied d'égalité. Et moi, ce que je fais, c'est souvent de me dire, certes, ça nous paraît aberrant parce que pour un enfant de 3 ans, le drame ne va pas être du tout le même, que nous, notre cerveau euh, est formé aussi pour prendre du recul, etc. Mais moi aussi, il y a des moments j'ai des colères, euh, souvent je les intériorise, ce qui n'est pas forcément mieux d'ailleurs, parce que soit je vais les ruminer, soit je vais être dans le déni, et finalement ça va se manifester d'une autre façon. Moi j'estime que j'ai eu des défaillances dans mon affectif et dans ma sécurité, parce que je ne sais pas comment gérer mes émotions, j'ai tendance à les nier, parce que du coup montrer ses émotions, soit ça ne se fait pas, euh, soit c'est pas adapté, soit les gens n'aiment pas ça. Et ce que je veux dire, c'est que du coup pour moi c'est ça la parentalité positive aussi, même si ça demande beaucoup de créativité, et parfois beaucoup... Euh, d'énergie, surtout quand on a eu des éducations qui, va, qui vont à l'encontre de ça, c'est aussi aller contre ces schémas euh, reçus, qu'on a instinctivement envie de mettre en place, mais c'est ça, c'est d'avoir quand même un message des parents qui montre que c'est pas juste, c'est comme ça, pointez-toi, là tu fais un caprice, là c'est pas comme ça, que ça aille plus loin que, que ça pour qu'ils s'approchent pour que vivent leurs émotions, ce soit quelque chose de naturel, et qu'ils qu sachent eux-mêmes, du coup, avoir, enfin, avoir les moyens euh, en leur possession de pouvoir vivre avec, de les exprimer, euh, et, de, et de pouvoir les gérer au mieux selon les, les circonstances. Moi, je pense qu'appliquer, ça ne veut pas dire réussir tout de suite. De toute façon, c'est comme tout, il faut de l'expérience, il faut expérimenter, il y a des choses au bout d'un moment, ça marche. Parfois, c'est qu'on n'a pas non plus le bon ton. En fait, on s'en rend pas toujours compte. L'outil est mis en place, mais sans s'en rendre compte, dans des actions, le message n'est pas toujours très clair. Euh, mais si on a les outils, moi, je pense que oui, on peut forcément commencer à les mettre en place. Il faut aussi accepter qu'il y ait des loupés, de voir est-ce que dans la continuité, au final, ça fonctionne. Parce que oui, les enfants leur présentent une nouvelle chose. Ça peut fonctionner au début. Le plus difficile, encore une fois, je pense que c'est nous, en tant qu'adultes, euh, de gérer toutes nos émotions. Souvent, c'est ça. Parce que dans l'éducation, si tu regardes bien, tout ce qu'on met en pratique pour son enfant est aussi valable pour soi. Je pense que c'est ça dans les exercices que tu proposes. Bien sûr, il y a des choses vis-à-vis -vis de l'enfant, mais à partir du moment où on... C'est le... pour ça que je disais que le pied d'égalité, quand on veut améliorer sa relation, on ne peut pas juste se dire que c'est son enfant qui est associable et qui fait des crises, etc. Je pense qu'en plus, les enfants, ils attendent que ça d'une manière générale. Dès que la relation est plus épanouissante, et ben, les temps qu'on passe à deux sont plus riches, sont sont plus euh, nourrissants pour chacun. Ring tout à l'heure on était dans la voiture et il disait maman maman maman maman maman maman alors qu'on était en train de discuter et puis toi tu disais non mais je veux finir ma phrase je veux finir ma phrase je discute avec papa je finis ma phrase et tout etc. Elle et se retourne et tu sais ce que le petit dit un stégosaure et un omnivore c'est tout. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu veux répondre à ça. Le nerf de la guerre quand on parle de tout ça c'est quoi c'est que les parents ont quand même envie d'enfants obéissants obéissant. Et voilà. Non mais soyons honnêtes, c'est ça. C'est l'obéissance et c'est que quand tu dis quelque chose, ce soit fait, point barre et qu'on passe pas une demi-heure systématiquement. Discuter. Ça devient de la soumission parce que nous sommes le chef, nous sommes l'adulte, tu nous écoutes et point. Et pour moi, faire ça, c'est préparer des soldats à la guerre, mais c'est pas préparer les humains de demain pour un monde meilleur, voilà. Oui. Bim. Tu, tu, tu, tu, tu, c'est de ta faute, j'ai raison. Le langage chacal est souvent basé sur la peur, le manque d'amour. Certains disent qu'au fond, le chacal ne s'aime pas et n'aime pas les autres. D'après Marshall B. Rosenberg. En fait, on est beaucoup dans pointer tout ce qui ne va pas, euh, pointer les interdits, mais on ne va pas leur dire qu'est-ce qu'on attend d'eux. Moi aussi, j'aimerais bien être comme Superman et me jeter d'un immeuble et voler. Mais ce n'est pas possible. Quand mon enfant il arrive près d'une gouttière, je vais le regarder je vais faire... Non Stop <rire> Ne te jette pas Tu n'es pas Superman Là où moi, je vais si me dit. dire que mon enfant a conscience du danger et qu'il <rire> ne va pas y aller. Parce qu'il a appris que j'ai accompagné plusieurs fois sur des trucs au bord et que maintenant, il est oui, pas mais... assez fou pour aller se jeter du bout du toit Tu as raison d'avoir confiance en notre enfant, mais en même temps, j'ai envie de te dire, je sais pas Après, je suis pas papa hein, j'avoue. Hein. Dès qu'il fait un truc, je Je suis horrifié Une frite après ton film et ça oui. va Oh, chouette, les octonautes. Les octonautes. Oui, mais mais souvent, c'est les, les histoires, elles ne sont pas jusqu'au bout, non Non, mais moi je connais des histoires qui bah, sont si jusqu'au bout. Veux. Les octonautes, c'est une histoire ah, de sous-marin avec les enfants. Plein, non, avec les les enfants. Envie Il y a un ours polaire et tout, etc. Ils ont un petit sous-marin.